Ce qui m'a amenée, c'est que j'en avais entendu parler il y a plusieurs années, quand j'habitais à l'étranger, et que je fais du yoga. Mais pour moi, j'avais quelque chose de beaucoup plus centré sur l'écoute interne de mon corps euh, et de requérir une souplesse, mais tout en douceur. Euh, pour moi, ça aide euh, à améliorer ma vie, ça c'est sûr. Faire du repassage, faire les, les, les petits trucs de tous les jours, en fait. Euh, ça va m'aider à faire les choses d'abord en tranquillité, puis en lenteur ce qui est très important, et c'est pas pour ça qu'on en fait moins. On le fait dans une, avec une attitude différente. Et c'est ça qui est important pour moi, de, de, de l'utiliser tous les jours dans ma vie. Et en fait, je me rends compte que finalement, j'en fais autant que si je le fais en sous tension. J'ai été infirmière et puis puricultrice, j'ai eu des énormes problèmes de, de dos, de sciatique. Donc du coup, euh, le fait de faire euh, tous les mouvements maintenant que je fais, dans la respiration et en pleine conscience, fait que je peux soulever des poids plus importants et que je peux aussi me positionner correctement pour justement se protéger soi-même. Et c'est ça qui est important dans une profession où l'on s'occupe des autres.